Le remplissage et l'organisation des différentes lignes sur les rails. Dans cet article, des appareillages électriques Legrand sont mis en situation. J'ai l'habitude d'utiliser cette marque, mais bien entendu, d'autres marques peuvent tout aussi bien être utilisées. Il est temps maintenant de passer à l'acte final. Démonter l'ancien tableau de répartition. Et installer le nouveau tableau. Je commence donc par le fixer à proximité de l'ancien tableau et je procède au câblage. Je commence par le quatrième rail pour installer l'éco-compteur et brancher les tors qui vont me permettre de sectoriser cette nouvelle organisation des lignes. Je continue en installant les lignes du premier rail. Je fais passer les conducteurs de phase de chaque ligne dans les tors en fonction de leur attribution de secteur. Je laisse des longueurs de conducteurs suffisantes au départ des disjoncteurs pour pouvoir les brancher par la suite sur le tableau de connexion. À chacune d'entre elles, je place à leur extrémité un petit drapeau de ruban adhésif sur lequel j'inscris la destination de la ligne. Ici, par exemple, il est indiqué que cette ligne concerne le premier disjoncteur du troisième rail du nouveau tableau et qu'elle concerne le premier porte-fusible du rail du bas de l'ancien tableau. Je câble ainsi toutes les lignes. Je passe ensuite au démantèlement de l'ancien tableau. Je conserve sur les lignes le porte-fusible, et je note sur chacun d'eux la destination et la position qui était la leur sur le rail. Toutes les lignes sont répertoriées. J'enlève maintenant le socle du vieux tableau. Et je le remplace par le nouveau tableau de raccordement sur lequel j'ai déjà mis en place les connecteurs. Je commence par raccorder tous les conducteurs de terre à la barrette de terre du tableau de raccordement. Elle est reliée à la barrette de terre du nouveau tableau. Je continue ensuite à connecter les lignes du nouveau tableau avec les lignes des portes fusibles dont j'ai planifié la correspondance. Toutes les lignes sont maintenant raccordées. Avec beaucoup de précautions, bien que le disjoncteur principal de branchement soit désarmé, je branche les conducteurs de l'alimentation du tableau sur des fouets de raccordement, dont je branche ensuite les extrémités à la sortie du disjoncteur principal. Ceci fait, je peux mettre les capots de protection et réenclencher le disjoncteur principal pour vérifier que tout fonctionne. Chaque disjoncteur est numéroté et désigné par un symbole correspondant à la ligne qui protège. Et voilà, c'est terminé. Cette dernière étape concernant le transfert des lignes d'un tableau à l'autre m'aura pris une dizaine d'heures. Je suis maintenant plus serein vis-à-vis -vis de la sécurité. Pour finir, je réalise des fiches explicatives illustrées qui seront bien utiles dans le temps. À noter que j'ai branché l'éco-compteur en CPL, courant porteur ligne.